parti. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voilà pour notre émission Radar numéro 114 du jeudi 15 octobre 2020 et qui est intitulée ⁇ Vital ou radical ?⁇ Point d'interrogation, c'est une question. Voilà, et qui est sous-titré ⁇ Le camp de la peur est le camp de la mort ⁇ donc je commencerai déjà l'émission par une citation d'un anonyme juif anarchiste xénophile, alias Ajax. « L'écologie militaro-industrielle est à l'écologie ce que le docteur Mengele est à la médecine. » Voilà, donc à droite, sur l'affiche de notre émission de ce soir... Euh, euh, qui est intitulé Vital ou Radical, et eh bien feu le philosophe euh, ermite, l'écologiste et, et, le, et le mathématicien Alexandre Grothendieck. et à gauche de notre affiche, l'ermite terroriste, le technophobe, le survivaliste et le mathématicien, Theodore Kaczynski, surnommé par le FBI Yuna Bomber. Oui, Alors, pour nous, oui, oui, oui, mais j'ai dit euh, euh, de toute manière euh, à gauche de notre affiche. Voilà. Donc, les seuls points communs entre ces deux êtres, donc euh, Alexandre Grotendik et Théodore Kaczynski, sont les seuls points communs entre ces deux êtres, de nature résolument différente, sont les mathématiques et la volonté de ne plus participer aux mortelles impasses que sont les hyper-violents groupes industriels, nationaux et transnationaux, qu'ils se revendiquent à politique, du socialisme ou du capitalisme. Voilà pourquoi notre émission est sous titrée Le camp de la mort est le camp, Le camp de la peur est le camp de la mort. Avec ce sous-titre, nous faisons le constat factuel qu'il est impossible de prétendre défendre la vie en ne respectant pas celle de celles et ceux qui ne partagent pas nos opinions. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, de celles qui prétendent que Théodore Kaczynski est un anarchiste, nous disent que la peur doit changer de camp. Ces dangereux et nuisibles apôtres se revendiquent écologistes radicaux. Cette pseudo-opposition partage le même credo que tous les grands prêtres de la sainte croissance militaro industrielle L'efficacité. L'efficacité, c'est considérer que la fin justifie toujours les moyens. Les individus qui partagent cette opinion sont majoritairement des médiocres, assoiffés de reconnaissance, des psychopathes qui rêvent de tout contrôler, de tout dominer. Bien sûr, un état d'urgence, alors qu'il soit sanitaire, économique, social, climatique, écologique, est toujours évoqué, quelles que soient les époques, pour justifier... Tous les sanguinaires raccourcis simplificateurs et autres solutions finales employées par tous les postulants dominants. Vite, vite, ce n'est pas par hasard. Si Frederick Winslow Taylor est un ingénieur américain qui a inventé l'acier rapide, alors l'acier rapide, pourquoi on l'appelle l'acier rapide C'est les aciers qui servent aux usinages, donc ce sont des, des aciers qui ne perdent pas leur trempe lorsqu'ils tournent rapidement, par exemple sur un forêt ou euh, sur un tour pour usiner une pièce, donc ce sont des aciers, des alliages acier avec euh, du tungstène ou du molybdène, donc voilà, c'est ce qu'a inventé Taylor, mais aussi il est connu euh, en tant qu'inventeur de l'organisation scientifique du travail, voilà. Et ce n'est pas un hasard non plus... Si Alexei Grigorevitch Stakhanov est un mineur soviétique promu par la propagande stalinienne, car une industrie efficace, c'est une armée efficace pour un État-nation fort. Ce n'est pas par hasard que tous les grands du monde industriel ont accéléré le développement militaro-industriel de l'Allemagne nazie. Qu'il s'agisse d'espace vital, c'est-à-dire d'accaparement des ressources limitées de la nature, ou de main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire du rétablissement de l'esclavage, rebaptisé à l'occasion « travail forcé », pour tous les êtres humains considérés comme appartenant à des races inférieures, on n'a en encore jamais vu plus efficace que le nationalisme. Coca-Cola Company, Ford, BMW, IBM, Renault, Hugo, Hugo Boss, Boss, Vuitton, L'Oréal, Volkswagen, Jabolding, IG Farben, j'en passe et des meilleurs. Seule la militarisation des sociétés humaines à travers toutes les formes de fascisme permet la poursuite en marche sociale forcée des nuisibles politiques impérialistes de pillage généralisé et mondialisé. Ce souci d'efficacité était malheureusement celui de Théodore Kaczynski. Voici un extrait traduit par Jean-Marie Apostolides de ce qu'il écrit dans son manuscrit de 1994, « L'avenir de la société industrielle ». Alors justement, je vais ouvrir mon sac, voilà, en direct, pour... Ah voilà. Donc, pour vous montrer, toutes les sources dont je vais parler viennent de, des traductions euh, de Jean-Marie Apostolides, donc à la fois du manifeste de 1971 de Théodore Kaczynski, et aussi eh bien, de, de son manifeste « L'avenir de la société industrielle », qu'il va faire euh, publier euh, euh, suite... Euh, aux attentats terroristes à la bombe qu'il va commettre. Donc voilà, c'était Donc, pour vous montrer, et je vous le remontrerai en fin d'émission. Voilà. Alors, ce Alors, pour citer l'avenir de la société industrielle, si nous n'avions jamais commis d'actes de violence et que nous ayons soumis le texte présent à un éditeur, ce dernier l'aurait probablement refusé. Au cas où on l'aurait accepté et imprimé, il aurait sans doute attiré l'attention d'un très petit nombre de lecteurs parce qu'il est plus divertissant de regarder les amusements télévisés que de lire un essai sérieux et mesuré. Et même si notre écrit avait eu de nombreux lecteurs, la plupart d'entre eux l'auraient vite oublié parce qu'ils se seraient trouvés bientôt submergés sous la masse d'informations dont les médias bombardent leur esprit. Afin de présenter notre message avec quelque chance de produire une impression durable sur le public, nous avons dû tuer des gens. Nous avons dû tuer des gens. Et ça, c'est Théodore Kaczynski qui l'écrit. Alors, ses propos sont ouvertement une apologie du terrorisme. Monsieur Théodore Kaczynski « n'est pas un homme respectable. »« Les propos du Premier ministre français, tenus le 7 octobre dernier, ne sont-ils pas de même nature ?» Donc voici ce qu'a dit le Premier ministre français le 7 octobre dernier, tel que rapporté par le Canard Enchaîné. « Jusqu'ici, on adaptait localement les décisions en s'appuyant sur le couple maire-préfet, mais là, j'estime qu'il faut frapper plus fort » parce que l'opinion ne suit pas. Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Face à ces menaces, nous devons persévérer sereinement avec nos gestes barrières non violents que nous souhaiterions non obligatoires, liés à l'authentique discipline anarchiste de toutes celles et ceux qui respectent la vie, et qui porte un masque et non un baillon. Nous espérons juste que les couples maire-préfet sauront, grâce à la distanciation sociale imposée par des autorités incompétentes, éviter de fonder des dynasties autoritaires, voire des phalanges. As Muriel qui nous regarde et qui dit merci. Eh bien Muriel, euh, euh, en fin d'émission, ne t'inquiète pas, je, je vais parler de, de ton cas qui n'est pas piqué des hannetons. Euh, euh, je suis... Euh, t'inquiète pas, reste à l'écoute. Euh, voilà, donc, Al Capote, premier sinistre du gouvernement de criminel ministre millionnaire du Petit Cron, n'est pas un homme respectable. Bien sûr, comme le véritable écologiste non-violent Alexandre Grotendick. Mutiler ou tuer des êtres vivants pour imposer nos idées est totalement inenvisageable car radicalement antinomique avec nos idéaux. Par contre, nous ne sommes en rien surpris que les nuisibles sociétés du spectacle aient préféré produire une série télévisée sur Théodore Kaczynski plutôt que sur Alexandre Grothendieck. Ce n'est pas un hasard si le storytelling des scénaristes choisit de présenter Theodore Kaczynski comme une victime de la CIA, un serial killer Madine USA, parce qu'il avait participé en 1959 en tant que volontaire rémunéré aux expériences menées par Henri Murray à l'université de Harvard, expérience connue sous le nom de... « Multiforme Assessment of Personality Development » Évaluation multiforme du développement de la personnalité. Le psychologue Henri Murray a travaillé en 1938 pour le gouvernement américain avec pour mission d'établir le profil psychologique d'Adolf Hitler. Il aurait supervisé à Harvard les expériences effectuées dans les années 60 par Timothy Leary sur les drogues psychédéliques, personne n'a jamais pu démontrer que Henri Muray aurait participé aux expériences de manipulation mentale initiées par la CIA, connue sous le nom de projet MKUltra. Faire le lien entre les nazis hippies de Charles Manson et Theodor Kaczynski relève d'une démarche conspirituelle entretenue médiatiquement comme réalité alternative servant de couverture aux activités criminelles de tous les systèmes militaro-industriels. Les activités nucléaires et aérospatiales occultes des complexes militaro-industriels ont su mettre en place des storytelling de réalité alternative comme autant d'écrans de fumée médiatique secoupe volante, petit gris, terre plate, voire creuse, ce qui est bien pratique pour servir de cachette à des reptiliens humanoïdes, j'en passe et des meilleurs. En 1969, Théodore Kaczynski découvre le philosophe français Jacques Ellul à travers la traduction anglaise de son livre de 1954 « La technique ou l'enjeu du siècle ». Le manifeste qui écrira Théodore Kaczynski en 1971 et sa réponse au philosophe Jacques Ellul. Théodore Kaczynski croit à cette époque qu'une prise de conscience et des processus électoraux pourraient mettre un frein à la disparition technocratique programmée de toutes les libertés individuelles. Plus d'une décennie avant le boom commercial de la microinformatique grand public, Théodore Kaczynski prédit les nuisibles conséquences de la démocratisation de l'accès aux ordinateurs dans le cadre de son manifeste de 1971. Je cite « Marvin Minsky ne travaille pas sur les ordinateurs par haine de la liberté, mais plutôt pour relever un défi intellectuel important. Il est probable qu'il croit en la liberté, mais puisqu'il est spécialiste de l'électronique, il parvient à se persuader que les ordinateurs augmenteront la liberté humaine. En 1971, Théodore Kaczynski pense que le point de non-retour pour sauver nos libertés individuelles sera atteint dans les 30 années à venir. Je le cite nous attribuons les problèmes sociaux et psychologiques de la société contemporaine au fait qu'elle impose à ses membres des conditions d'existence radicalement différentes de celles sous lesquelles le genre humain a évolué. Le 26 mai 1978, Terry Marker, employé de sécurité à Northwestern University à Evanston, est légèrement blessé par la première bombe de celui que le FBI appellera Yuna Bomber à partir de 1987 pour associer le public à sa recherche. Jusqu'à la publication, le 19 septembre 1995, de son manifeste « L'avenir de la société industrielle », Théodore Kaczynski commettra 16 attentats terroristes à la bombe qui feront 4 blessés légers Sept personnes blessées gravement, mutilées, et trois victimes. Le cahier spécial de huit pages du Washington Post du 19 septembre 1995 était accompagné de l'introduction suivante. Ce texte a été envoyé en juin dernier au New York Times et au Washington Post par une personne s'identifiant elle-même comme FC et que le FBI désigne sous le nom d'Una Bomber. Il est impliqué dans trois affaires de meurtre et dans 16 attaques à la bombe. Cet auteur a menacé d'envoyer une bombe à une destination non précisée, avec l'intention de tuer, sauf si l'un des journaux publiait son manuscrit. Madame le ministre de la Justice, à Tournay général et le directeur du FBI en ont recommandé la publication. On trouvera en première page du journal d'aujourd'hui un éditorial expliquant notre décision de faire paraître ce document. Donc, le document va être publié avec le journal à le, euh, le Washington Post à 800 000 euh, exemplaires. Suite à cette publication, Théodore Kaczynski n'a posé aucune autre bombe avant son arrestation par le FBI le 3 avril 1996. Grâce, et je dis bien grâce, à la dénonciation de son frère David Kaczynski qui avait reconnu un semestre plus tôt le style et les idées de son frère dans la publication du Washington Post. On n'a aucun mal à imaginer le courage qu'il a fallu à David Kaczynski pour ne pas devenir complice passif des crimes commis par son frère. Théodore Kaczynski n'est pas un serial killer ni un anarchiste c'est un idéaliste terroriste et sectaire je le cite l'anarchiste cherche également le pouvoir mais il le fait sur une base individuelle ou sur celle d'un groupe restreint il désire que les individus et les petits groupes aient le contrôle des conditions de leur existence s'il s'opposent à la technologie c'est parce qu'elle met les petits groupes sous la dépendance des grandes organisations. Voilà pour lui ce qu'est l'anarchisme, et il croit que, il croit au contrôle des conditions de son existence. Voilà. Il, dit il a blessé des gens, qu'il en a tué et qu'il oui. en a mutilé. Oui. Il procédait comment il se Alors les, non, chez les non. Alors il a, il a, il a fabriqué des lettres et des colis euh, piégés. D'ailleurs. Euh, que l'on voit sur le côté, alors au-dessus de notre ami euh, euh, Alexandre Grotendy, qui a heureusement peu de choses, rien à voir avec euh, Kaczynski, vu qu'il y a une, une énorme différence de nature entre les deux, il y a un nichoir pour oiseaux. Et ce qu'on voit là, et eh bien justement, c'est une reconstitution par le FBI euh, d'un des colis piégés qu'envoyait Kaczynski. Donc, on a des piles 9 volts, euh, un allumeur, et puis dans, dans, dans une espèce de tube métallique serti, euh, euh, un explosif euh, avec souvent des, des clous ou des boulons avec pour être sûr que, voilà, euh, que, pas. que l'explosion fasse euh, très mal. Voilà. Donc, je vais maintenant le citer à cause de leur propension à se dévouer d'une manière absolue à une cause unique, les vrais croyants constituent un élément utile, peut-être indispensable à tout mouvement révolutionnaire. » Donc on voit bien euh, que ce pseudo-anarchiste, il l'aurait tout d'un gourou, parce qu'il envisage, en fin de compte, d'avoir des vrais croyants, comme élément utile, voire indispensable, du mouvement révolutionnaire qu'il veut mettre en place. Je poursuis toujours en citant euh, son écrit de 1994, qui a été publié par le Washington Post, « L'avenir de la société industrielle ». Donc, cette idéologie, donc il, il parle de son idéologie, hein. « Cette idéologie permettra, dès que la société industrielle s'effondrera, voilà, Souvenez-vous, Nicolas Hulot et, et l'ancien Premier ministre se tapant sur le ventre et hilar, parlant du collapse euh, des, des sociétés, et l'ancien Premier ministre euh, citant en exemple euh, pour la gestion des forêts le Japon. Voilà, donc, euh, eh bien, dès que la société industrielle s'effondrera, cette idéologie permettra de réduire à néant les restes de la technique pour que le système ne puisse jamais se remettre en route les usines devront être détruites, les livres techniques brûlés, etc. Donc, notre gourou sectaire propose des autodafés. Donc, on voit bien qu'on est loin d'une conception réelle de l'anarchie. On voit un groupuscule sectaire avec un gourou et une idéologie qui peut être assimilée à une croyance, comme si... En fin de compte, le problème de fond était la technologie, et c'est pour ça qu'il parle de société technologique et qu'il ne parle pas de complexe militaro-industriel. Voilà. Alors, pas pour toi, l'anarchiste, justement Eh bien, un anarchiste, c'est quelqu'un euh, d'autonome, euh, de non-violent, parce qu'il est dans le respect de la vie, donc il est obligé de respecter la vie d'autrui et il est obligé de respecter la vie d'autrui même de gens qui ne sont pas respectables c'est pour ça que je vais l'expliquer par la suite pourquoi euh, Théodore Kaczynski pour moi justement euh, n'est pas un serial killer la preuve, une fois son euh, son manifeste publié, comme il l'avait promis il n'envoie plus aucun colis piégé donc déjà c'est un homme de, de parole alors pour moi c'est pas un anarchiste c'est un théoriste, c'est un idéologue. Mais euh, euh, je, je, te, je te vois inquiet, qu'est-ce qui s'est passé Mode d'économie d'énergie. Ah bon, d'accord. Donc, je continue. Alors, comment la biosphère terrestre survivra-t-elle aux conséquences sanitaires et sociales de centaines de réacteurs nucléaires laissés à l'abandon après les autodacés des livres techniques permettant leur, allais, leur arrêt et leur sanctuarisation Ça, c'est une question que je pose. Théodore Kaczynski fait l'impasse complète sur la gestion de tous les durables et mortels passifs militaro-industriels, quid du devenir des arsenaux nucléaires, chimiques et, bi et biologiques ?» Eh ben oui, mon gars, il faut te poser la question. Pourtant, en 1994, date de la rédaction de son manifeste « L'avenir de la société industrielle », la catastrophe nucléaire de Three Mile Lands fête son 15e anniversaire et celle de Tchernobyl son 7e. Que nous propose Théodore Kaczynski pour les jours d'après l'effondrement spontané, voire révolutionnaire, des sociétés industrielles Je le cite « Pour se nourrir, ils devront redevenir agriculteurs, bergers, pêcheurs ou chasseurs, etc. » On dirait du Pierre Rabhi avant l'heure « Pour ces radicaux libres de l'écologie, la contamination durable de la biosphère terrestre semble relever des légendes urbaines. » Il pense certainement pouvoir cultiver ou élever du bio sur des terres contaminées durablement au 16e 137. Il pense aussi pouvoir éduquer au respect de la nature les nouvelles générations dans des ruines scolaires non désamiantées. Mais attention, sans technologie, fabriquer une canne à pêche ou un arc et des flèches, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. La, chance, la chasse est-elle un problème anthropique? Antérieure aux sociétés industrielles ça c'est aussi une question qui, se, qui ne se pose pas aujourd'hui je pense qu'une majorité écrasante des populations qui appartiennent au territoire dit français aimerait pouvoir profiter librement de la chose publique c'est à dire de l'espace public pour pouvoir y exercer des activités non violentes et légales sans courir le risque d'être mutilés ou tués par des armes à feu ou par des armes de guerre, que cela soit de manière intentionnelle ou accidentelle. Ou se un skateboard. Ou se un skateboard, oui. vénerie pratique féodale, sanguinaire et cruelle, a été retirée de la proposition de loi numéro 3293 sur le bien-être animal. Son article 4 définissant la chasse à cour comme une pratique cruelle, a été légalement retirée avant la séance parlementaire dédiée à, son vote, dédiée à son vote, le jeudi 1er octobre 2020. Les députés nationaux sont les garants législatifs et les représentants légaux des classes dominantes, ils sont les symptômes d'un état permanent de dictature constitutionnelle, ils préservent l'impunité néo-féodale et militaro-industriel intrinsèque à l'inique Constitution française de 1958. Au sujet de la vénerie, voici ce que déclare l'avocat du « Rallye la Passion », l'organisateur de la chasse à cour, qui, joux, qui jouxtait le corps déchiqueté d'Elisa Pilarski le 16 novembre 2009, dans un article de washebdo.fr du 6 octobre dernier, je cite, Pour Maître Guillaume de Marc, concernant les résultats des analyses d'ADN toujours inconnues, deux points, le seul problème, c'est peut-être d'avoir annoncé des délais dans la presse. Maître Guillaume de Marc poursuit, il faut comprendre que la juge mandate un laboratoire et pose une date limite. Mais la date n'est jamais respectée, et si la juge se plaint que ça ne va pas assez vite, le labo va simplement lui demander d'aller voir ailleurs. Une presse qui informe, un laboratoire qui envoie paître la justice, le 16 novembre 2020, ce sera le premier triste anniversaire de cette dramatique affaire non résolue de double homicide. N'oublions pas qu'elle était enceinte de son fils, enceinte de six mois. La faute au Covid-19 Bien sûr, nous sommes satisfaits que Théodore Kaczynski n'ait pas été condamné à mort, car nous sommes pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort. On a donné les raisons d'ailleurs dans l'émission d'il y a 15 jours. Tous les pays qui ont aboli la peine de mort, et malheureusement les États-Unis d'Amérique n'en font pas partie, vu que c'est un État fédéral ou encore de nombreux États euh, ont la peine de mort dans leur arsenal euh, juridique et eh bien partout où la peine de mort a été abolie, les crimes de sang ont diminué. Nous sommes aussi contre la privation de liberté. C'est pour ça dans un petit aparté que Alain Soral qui a été condamné pour des propos à de la prison ferme moi dans un premier temps, euh, comme le mandat de dépôt n'avait pas été euh, signé j'ai été très surpris que euh, Jean-Marc Rouilland n'est pas bénéficié euh, de la même clémence, parce que lui, il l'a envoyé en prison ferme aussi pour des propos, euh, soi-disant dans une démocratie. Donc Alain Soral en prison, ou Jean-Marc Rouillant en prison parce qu'ils ont tenu des propos, pour moi, c'est le symptôme justement qu'on n'est plus dans une démocratie. Effectivement, je suis, comme Pierre Dac, tout à fait d'accord sur le fait que toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion respectez-la. Mais, par contre, je suis contre le fait que l'on prive de liberté quelqu'un pour des opinions, même si ces opinions sont euh, complètement euh, iniques. Il en va de la démocratie, du pouvoir du peuple. Parce que moi, quand quelqu'un vient me soutenir que la Shoah n'a pas eu lieu, eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui viendrait nier la Nagba. Voilà. Donc, euh, par rapport à l'histoire, je dirais, les, les seuls qui doivent avoir le mot de la fin, ce sont les historiens. Et non pas euh, des espèces d'idéologues qui sont là à utiliser et à réinterpréter l'histoire en fonction euh, de... Oui, en, en fonction de leur euh, désir politique ou propagandiste. Voilà. Donc, nous sommes contre la privation de liberté... Nous invitons chacune et chacun d'entre vous à lire les écrits de Théodore Kaczynski. Alors oui, vous voyez, on pourrait dire, j'ai dit pique-pendre sur Théodore Kaczynski. Non, j'ai dit, c'est pas un anarchiste. Euh, oui, non, c'est pas un anarchiste. J'ai dit, c'est un terroriste, oui, c'est un terroriste, mais c'est aussi un idéologue, c'est un philosophe. J'ai dit aussi qu'en 1971, euh, il avait été prophétique euh, par rapport, effectivement, à des effets extrêmement nuisibles euh, de... De l'accès à la micro-informatique pour tous. Voilà. Ne, ne serait-ce que, ben, on est là, euh, on parle à travers euh, un téléphone portable, c'est de l'informatique. Et euh, si on utilise la technique pour essayer de communiquer des choses respectables, et eh bien effectivement, pour fabriquer des téléphones portables, et eh bien il faut qu'il y ait 6 millions de morts au Congo à cause du coltan et donc nos écrans plats et tout ça, effectivement chaque technologie véhicule lorsqu'elle est faite dans le cadre de systèmes militaro-industriels énormément de choses nuisibles et je, je l'ai souvent dit pour une solution apportée par la technologie ce sont souvent aussi dix nouveaux problèmes et donc pour moi il s'agit de se réapproprier la technologie et non pas de combattre la technologie ce n'est pas en brûlant les livres techniques que l'on va combattre la technologie au contraire au contraire, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront mis de côté des livres techniques et qui donc acquerront par là même une supériorité euh, totale sur le reste de l'humanité donc la technique elle est dans ses utilisations. Voilà. Euh, par exemple, le train, c'est une excellente technique, enfin très écologique pour transporter euh, énormément de choses, comme le transport fluvial. Et eh bien aujourd'hui, la politique euh, développe euh, le routier. Et je dirais même euh, que la SNCF, qui n'est plus entreprise nationale, a financé à travers Keolis le développement du transport routier. Donc on a fait en sorte que les cheminots se tire euh, des balles dans le pied et dans la tête euh, pour permettre au transport routier de faire du profit immédiat donc on le voit bien ce n'est pas un problème de technologie c'est un problème de choix politique et le choix politique, le choix politique du terrorisme ne représente certainement pas une solution ni le début d'une solution en fin de compte c'est une, une impasse comme, comme les sociétés militaro-industrielles qui sont des sociétés terroriste, thermonucléaire on le voit bien avec l'ONU, et ses cinq membres permanents de son conseil de sécurité. Donc, j'invite les gens à lire les écrits de Théodore Kaczynski, justement parce que je, je pense qu'ils sont intelligents et qu'ils ont un esprit critique, et que comme moi, ils sauront en tirer le meilleur et en rejeter le pire, mais aussi parce que la partie correspondant à ses droits d'auteur est intégralement reversée aux victimes de ces bombes. Voilà. Et pour moi, c'est une autre bonne raison... Euh, que, de, que de lire euh, Théodore Kaczynski. Mais aussi afin de comprendre que la mortelle impasse militaro-industrielle mondialisée peut éventuellement être évitée par des volte-face individuels et non violents, comme ceux des mathématiciens géniaux que sont Alexandre Grothendieck et Grigori Perlman donc ces, ces deux Alexandre Grothendieck, euh, au sommet de sa carrière de mathématicien euh, se retire du monde parce que justement il ne veut plus participer euh, à des travaux qui directement ou indirectement sont financés euh, par l'armée et, et par le lobby militaire ou industriel et Grigory Perelman refuse un prix après avoir résolu une conjecture, une conjecture mathématique parce qu'il euh, comprend bien lui aussi que euh, euh, ses travaux euh, euh, et, et la récompense sont là justement pour euh, renforcer un type de société euh, qu'il refuse viscéralement Voilà. donc l'insubordination peut s'exprimer à travers un refus non violent de toute collaboration avec tous les systèmes militaro-industriels nucléarisés qui sont en permanent et nuisible conflit concurrentiel, donc c'est intrinsèque. Ne nous inquiétons pas, il n'y a pas besoin de révolution, on n'a pas besoin de faire de la propagande. Les sociétés militaro-industrielles, naturellement, vont s'effondrer et s'affronter parce que un royaume qui est divisé contre lui-même, tous ces systèmes militaro-industriels s'affrontent. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont en affrontement perpétuel. D'ailleurs, les, les, les peuples payent. Le, on paye le prix fort euh, il suffit de voir ce qui s'est passé euh, en Irak, ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en, en Syrie chaque état-nation chaque euh, peu complexe militaro-industriel a ses propres euh, euh, objectifs et à partir de là les, le, le, le désir de, de paix qui anime tous les peuples passe très largement au second plan, pour ne pas dire même au dernier plan, en arrière plan, on n'existe plus. Excusez-moi, je me fais un petit coup de la simangue Pause. Pause, exactement, pause. Donc voilà. Donc cette insubordination non-violente active refuse intrinsèquement l'efficacité propagandiste de tous les avides et violents promoteurs d'un bonheur sanitaire, économique et social normalisé. Et donc ça, j'en parle parce que je vais en parler à la fin de Rémi Fraisse, et puis je vais parler euh, de ce qui arrive euh, malheureusement euh, à notre ami euh, Muriel. Alors justement, je suis en train... Ah voilà, ça y est. Excusez-moi, parce que j'ai plein de petits penses bêtes et, et, et, et de papiers pour... Euh, pour arriver à, à ne pas dégoiser des inexactitudes pendant, pendant une heure. Donc, euh, on reviendra sur la mort de Rémi Fraisse, parce que c'est malheureusement bientôt le, le sixième anniversaire de son assassinat par un militaire, euh, sur la ZAD de Sivens. Et il faut comprendre que Madame Rivasi avait appelé les militants, écologie, ça se rendent à Sivins. Euh, et donc on sentait bien qu'il y avait une espèce de radicalisation euh, du mouvement, mais en, en, en lisant un petit peu après coup, euh, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cette, cette montée, cette tension, et pourquoi éventuellement des ordres avaient été donnés au préfet euh, d'avoir des mesures saignantes vis-à-vis -vis des militants à Sivins, et eh bien j'ai compris que les négociations, au niveau des grands électeurs pour les élections sénatoriales, en 2014, avait échoué et le parti socialiste avait dit à Europe Écologie Les Verts « Vous n'aurez aucun sénateur ». Et donc, effectivement, euh, l'état-major politique d'Europe Écologie Les Verts avait décidé de durcir le ton. Et c'est dans le cadre de cette escalade politico-électoraliste du système militaro-industriel, parce qu'il faut bien voir que Mme Rivasi, c'est l'opposition électorale agréée par ce système. Eh bien, on a eu cette escalade qui a abouti à la mort du botaniste militant non-violent Rémi Fraisse. Et donc, il faut à chaque fois rendre à César ce qui appartient à César. Donc, ces gens qui veulent notre bonheur sanitaire, social, eh bien, euh, il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires. Et aujourd'hui, ne croyez surtout pas que cette distanciation sociale est quelque chose de sanitaire, non. Si on se préoccupait de, de, de, des conditions sanitaires des femmes et des enfants en France, eh bien, on, on débloquerait les 15 milliards pour euh, l'industrie euh, aérospatiale et les 8 milliards pour l'industrie automobile auraient été directement pour tous les travaux de désamuantage de l'ensemble des établissements scolaires. Voilà. Qui mettent en danger la vie à la fois des enseignants et, et, de, et de tous euh, les jeunes euh, qui font des études de la maternelle jusqu'à l'université. Voilà, voilà. Et après, on se préoccuperait du sort des enfants qui vivent autour des installations nucléaires, parce qu'on le sait. Euh, il y a le double de, de, de leucémie sur 5 km de rayon autour d'une installation nucléaire chez, chez les jeunes enfants. Donc, donc voilà, arrêtons arrêtons de, de nous faire croire qu'on se préoccupe de, de notre santé. C'est faux, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est que l'économie euh, enfin, des grands groupes continue. Donc effectivement, dans ce cadre-là, les transports en commun sont le dernier endroit où on risque d'attraper le covid on peut, on peut être serré, à partir du moment où on met le masque, il n'y a, a pas de problème. Par contre, effectivement, les, les lieux où il y a des rapprochements sociaux, où les gens peuvent parler entre eux, échanger, bah, notamment comme les cafés, il ne faut pas oublier quand même que tout, tout ce qui est café, tout ça, c'est apparu en France au moment de la Révolution française, hein. ce n'est pas par hasard, eh bien ça oui, il faut le fermer. Donc il s'agit bien effectivement de distanciation sociale et non pas de distanciation euh, euh, sanitaire. Voilà, donc c'est très important. J'en parle parce qu'on en a parlé sur, euh, sur des projections privées extrêmement réussies, donc je tiens à remercier euh, à la fois le collectif euh, Jeune Cinéma, euh, Mathilde, euh, et puis euh, son, son voisin qui organisait aussi euh, les, les projections. Tous les participants et bien sûr pierre merechkovski et mon ami Margadi là qui, qui était venu spécialement aider la technique pour qu'on puisse vidéo projeter les films et ça a été une franche réussite euh, à la fois euh, du public et euh, des réalisateurs euh, présents et donc ces initiatives vont être renouvelés il faut au contraire créer du lien social un succès total c'est un succès total euh, artistique, humain philosophique, enfin c'est la totale donc il faut le signaler euh, bravo au collectif je, jeune Cinéma voilà parce que il est bon quand même de remercier les gens euh, quand, quand ils font de, de, de bonnes et belles choses voilà alors notre respect de la vie doit être radical car l'écologie est toujours vitale. Voilà, je viens de répondre au titre de l'émission. Effectivement, c'est le respect de la vie qui doit être radical. C'est-à-dire toute action qui peut mettre en danger la vie d'un être vivant doit être euh, exclue totalement du champ de l'activité militante. Sinon, on n'est pas un écologiste et on n'est certainement pas un anarchiste parce que l'écologie c'est vital on n'est pas réellement l'écologie c'est une science donc c'est réservé à, à des biologistes qui, qui connaissent les interactions des êtres vivants, soit autotrophes les plantes avec les insectes avec des, des vertébrés donc c'est vraiment une science je ne suis pas un écologiste parce que je ne suis pas un scientifique mais par contre l'écologie euh, politique elle est vitale parce que cette conscience euh, que la vie est à la base de tout et que le respect de la vie doit être le présupposé de toute réelle idéologie est importante. Mais si le choix ne nous appartient déjà plus, alors il nous reste tout de même celui de mourir comme des frères et sœurs plutôt que comme des ennemis. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine voilà, pour euh, notre émission Les Lectures Radar euh, numéro 4 avec la suite de stratégie sanitaire et théorie complotiste euh, de notre ami Julio l'anarchiviste masqué alias Jam, voilà. Donc euh, ça c'est la semaine prochaine. Donc on va très certainement changer l'heure parce que comme vous savez, il y a un couvre-feu à partir de 21h qui va s'installer. Donc on fera ça de 19h à 20h pendant nos présences à Lille euh, sur la place de la République, voilà. Je ne serai pas là, parce que pour des raisons personnelles, je ne serai pas présent le 22 octobre, donc jeudi 22 octobre prochain, pour cause dommages familial à ma maman décédée le 20 mars dernier. La Et c'est faut que le soit là. Oui, alors, on y arrive. Non, Muriel Capdevielle, j'ai préparé mon émission et donc j ai, j ai, j ai, je n'ai été faire un tour sur les réseaux sociaux qu'en en fin de journée avant de venir. Et euh, j'ai trouvé euh, un message comme quoi la justice n'avait aucun respect pour les problèmes de santé de Muriel Capdeviel et, euh, et sa rotule cassée trois morceaux. Donc, elle a été jugée par contumace et condamnée à huit mois de prison, dont quatre fermes. Donc, bien sûr, elle fait appel. Alors, euh, cette jeune femme, ben, vous le savez, elle cultive des, des légumes qu'elle donne. Et effectivement, elle est allergique aux hommes des casernes. Hein, aux hommes des casernes, elle préfère les hommes des cavernes. Car ils se croient au-dessus des lois. L'État français et la justice acceptent qu'ils soient jugés partis. Lorsqu'ils assassinent un civil, comme cela fut le cas dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à Sivins, pour le botaniste non-violent Rémi Fraisse. Muriel, ton crime, c'est d'être non-violente, zadiste et anarchiste. Tu as notre soutien et notre sympathie. Huit mois, donc quatre fermes pour des propos, c'est tout à fait inacceptable dans une démocratie réelle voilà et je pense que cette peine militaro-industrielle crève les yeux comme les armes de guerre que sont les LBD voilà, donc rendez-vous le 29 octobre 2020 sur la place de la République de 19h à 20h pour notre émission radar numéro 115 et eh bien qui s'intitulera pas d'oubli pour Rémi pas d'oubli pour Rémi. Et donc, effectivement, il est 21h17, on, on va bientôt s'arrêter, à moins que mon ami Marc ait quelque chose à dire, mais pour moi, euh, il faut réellement situer, resituer les choses. Euh, ce que veut le système, c'est une opposition violente et radicale, parce que, euh, comme c'est eux qui donnent les ordres à l'armée et à la police, ça leur permettra d'augmenter la, la répression et de justifier l'augmentation de la répression. Aujourd'hui, rien ne justifie ce couvre-feu à 21 h Eh bien, c'est pour cela que nous le respecterons, non pas par soumission, mais par pure discipline, parce que aujourd'hui, c'est nous, les peuples, qui vivons sur les territoires français, qui décidons de manière souveraine, de ce que nous ferons. Et effectivement, nous allons vaincre le Covid-19, mais aussi le, macro, le macronavirus et tous les virus institutionnels français, fussent ils publics ou privés. À la semaine prochaine. Qui a donc organisé cette émission et dans quel but C'est toujours la question de la fin. À la semaine prochaine.